Prenez le contrôle de votre état. C'est le premier conseil. Rapidement, je vais faire vraiment droit au but. Prenez le contrôle de votre état euh, énergétique. C'est la première des choses. Prenez soin de vous et de votre énergie. Lorsque je parle par exemple d'investir euh, dans des séances de sport, dans des coachs sportifs, dans une alimentation euh, plus riche en, en fibres par exemple, en végétaux crus ou, ou légèrement à la vapeur, mais les gens me disent « mais ça va pas de, de réduire l'alcool ?»« Mais what T'es fou quoi !» Mais au final les gens sont épuisés. Donc prenez... L'énergie c'est ce qui passe toujours en dernier. Ça fait, ça fait pas de sens les, mon énergie passe avant ma femme et mes enfants. Mon énergie passe dans mes valeurs, ma santé passe avant ma femme et mes enfants. Et loin devant, je te le dis, hein, très loin. Pourquoi Comment tu veux que je m'occupe de mes gamins et de ma femme De mes collaborateurs dans mes entreprises De mes clients Ou des gens qui me regardent ici gratuitement De ma communauté en fait Dans le monde entier Comment tu veux que je serve ma mission, que je remplisse ma mission et que je serve les gens, si moi-même, je n'ai pas de santé C'est fini, game over Eh bien, la plupart des gens passent la santé en dernier. Je vous assure que c'est vrai. Qui oserait mettre dans votre entourage de l'argent pour un livre sur la santé sur... Alors, peut-être pas vous, parce que vous êtes sensibilisés, évidemment, mais regardez le grand public Investir dans un programme vidéo en ligne pour améliorer sa santé, dans le programme Starter on parle de la santé pendant une semaine, c'est la cinquième semaine. Je vous dis de quelle façon je peux avoir de l'énergie. Et encore, je ne les mets qu'à la cinquième semaine parce que la plupart des gens diraient « Oh là là !» Mais c'est l'essentiel, la santé Donc, pour résumer, prenez soin de votre santé. Prenez le contrôle de votre état, c'est ça que je veux dire.